Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Bipolaire et alors En quoi la communication non-violente va vous aider à maîtriser vos émotions Qui n'a jamais redouté d'avoir une explication avec l'autre Généralement, la confrontation est quelque chose qui fait peur. Peur de faire mal, peur de perdre son sang-froid ou peur que l'autre s'énerve. De plus, nous savons qu'avec le trouble bipolaire, nous pouvons parfois nous montrer très incisifs, malgré nous, une désinhibition impulsive qui peut couper court à tout compromis d'entente. Alors, une des façons la plus Intéressante pour gérer ses émotions, c'est d'anticiper ses propres réactions. Voici une technique qui a fait ses preuves dans le monde entier grâce à M. Rosenberg. Apprenez-la par cœur et enseignez-la autour de vous, ce qui aura pour but d'éduquer votre monde face à la tension, l'énervement, la frustration et peut-être même d'éviter les cris ou le point de non-retour. La communication non-violente a pour but de citer des évidences que l'autre ne peut pas remettre en question et ainsi d'aboutir sur un compromis en toute intelligence. Quand tu fais ça, je me sens comme ça. J'ai besoin que tu fasses ceci pour que je me sente comme ça. Je répète avec un exemple concret et avec douceur. Quand tu me dis que tu en as pour cinq minutes et que tu me fais attendre longtemps, eh bien, je sens l'énervement et j'ai l'envie de crier qui me monte. Alors, pour m'éviter cette contrariété, j'ai vraiment besoin que tu estimes le temps réel dont tu as besoin pour que je puisse m'occuper en attendant. Cela me rendrait service et surtout, cela m'éviterait de mettre mauvaise humeur. Ainsi, si je dis quand tu me fais ça, je me sens comme ça, l'autre n'est pas à votre place. Et du coup, il ne peut pas réfuter car il est évident qu'il ne peut pas se sentir à votre place. Ensuite, pour que je me sente bien, j'ai besoin que tu me dises, etc., etc., va apporter un vent de déculpabilisation et surtout un début de solution qui n'est pas forcément la fin de la négociation. Mais en tout cas, elle a le mérite d'ouvrir la discussion sur un compromis qui sera décidé par tous les deux. Alors, pourquoi je vous dis ça Bien parce qu'il se peut que ce que vous allez lui proposer ne lui convienne pas. Donc, il est normal, en fait, de réajuster jusqu'à ce que chacun trouve son intérêt. Et Bien sûr, vous terminez par la phrase magique. Donc, nous sommes bien d'accord. Trois petits points et vous reformulez l'accord sur lequel vous êtes tombé d'accord. Voilà les amis, si vous avez aimé, eh bien likez-moi maintenant. Si vous avez besoin de plus de résultats, de plus de stratégies, eh bien je vous conseille d'acheter mon livre sur Amazon en cliquant sur le lien juste là ou sur votre compte. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite